Salut les propriétaires qui doivent vendre leurs biens immobiliers dans les semaines qui viennent. Je vous fais cette vidéo pour partager avec vous un, un moment de réflexion. Parce que le matin, j'aime bien marcher dans, dans ce parc qui est magnifique. On appelle ça le court parc à Wiesbaden. Et euh, j'aime bien me ressourcer, j'aime bien m'oxygéner le matin avant d'entamer la, la journée de travail. Et donc, euh, c'est toujours une réflexion à ce moment-là pour me dire qu'est-ce que je peux aujourd'hui apporter aux propriétaires immobiliers ont besoin de vendre leur bien immobilier maintenant parce que bah, s'ils ne le font pas, il y a des dégâts collatéraux qui vont intervenir soient financiers, familiaux et ces moments-là sont très difficiles lorsqu'on n'arrive pas à vendre son bien immobilier c'est très très très difficile de pouvoir concilier une vie stable parce qu'on ne pense qu'à ça tout simplement et de ce fait, on, on est toujours dans cette réflexion de se dire pourquoi je ne vends pas et du coup, je, je suis toujours dans la réflexion négative je suis toujours dans le focus de « je n'y arrive pas ». Et du coup, on rentre comme ça dans un cycle négatif qui est euh, très difficile à, à en sortir en fin de compte. Donc du coup, s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive comme ça et qui nous extrait de, cette, euh, de ce cercle négatif, il est très difficile d'en sortir. Et une vente immobilière qui se base sur la chance, une euh, vente immobilière qui n'a pas de stratégie, Comment voulez-vous que vous puissiez vendre un bien immobilier qui peut-être est un bien particulier ou qui est un bien qui aujourd'hui est dans une zone qui est peut-être pas facile à vendre. Enfin, voilà, le contexte fait que vous êtes dans une situation où malheureusement l'environnement ne permet pas de vendre correctement votre bien immobilier. Du coup, vous êtes dans une situation où vous auriez aimé qu'il soit ailleurs parce que cet environnement est bloquant. Donc, il faut que vous soyez dans cette volonté que aujourd'hui, cette vente immobilière, c'est pas possible qu'elle se vende pas. Et donc, de vous mettre dans une situation de dire Ok, cette situation, j'en veux plus. Et je vais faire en sorte de me retrouver à pouvoir relancer, redynamiser ma vente. Mais pour ça, il faut que je me fasse aider. Et c'est pour ça que je mets en place un événement en live, en direct sur euh, Internet, où je vous révèle les trois secrets. Qui vont vous permettre de vendre votre bien immobilier en 31 jours ça va vous permettre de relancer redynamiser votre vente et ces trois secrets répondent à trois questions ces trois questions c'est à qui vous devez présenter votre bien immobilier parce que lorsqu'on présente son bien immobilier aux bonnes personnes c'est plus vous qui vendez mais c'est eux qui achètent c'est ça l'important ensuite lorsqu'on sait à qui on s'adresse il faut savoir comment on s'adresse à eux et et comment on présente notre bien immobilier à ce type de personnes ça c'est le secret numéro 2 que je vais vous révéler et en secret numéro 3 c'est comment obtenir ben, des contacts qualifiés et motivés à foison parce que c'est pas avec un ou deux contacts qu'on va pouvoir vendre bien que certains de mes clients avec un seul contact ils ont fait mouche et ils ont vendu au prix qu'ils voulaient donc franchement ce c'est pas non plus une règle à 100% ce que je viens de dire mais on a quand même plus de chances de vendre son bien immobilier rapidement lorsque on a des contacts qualifiés motivés à foison. C'est ce que vous allez donc découvrir à l'événement en live mardi soir. Donc je vous motive vraiment à vous inscrire. Si vous pensez que ce n'est pas le moment de vendre votre bien immobilier, vous mettez le doigt dans l'œil. Un bien immobilier, ça se vend n'importe quand. C'est simplement vous, par rapport à votre situation, à savoir est-ce qu'il est intéressant pour moi de vendre maintenant ou non. Sachant que si même vous mettez une stratégie de vente en place maintenant Vous n'aurez le fruit de, ce, de cette vente Si vous vendez bien dans les 31 jours Que trois mois après la vente C'est à dire que c'est euh, si je prends un exemple Si vous vendez en décembre, vous aurez l'argent en mars Si vous vendez en mars, vous aurez l'argent en juin il faut que vous comptiez trois mois au moment où vous allez signer le compromis de vente. Parce qu'il y a toute une procédure administrative qui fait que vous serez euh, dans l'attente de pouvoir signer ce qu'on appelle enfin, la signature de l'acte authentique devant le notaire. Dans un premier temps, on signe un compromis de vente. Donc, chers propriétaires qui devait vendre votre bien immobilier, ne tardez pas à mettre en place une stratégie de vente dynamique qui va répondre au besoin eh d'un acquéreur particulier et c'est ce qu'on va voir ensemble mardi soir. Alors je vais vous dire, si vous ne venez pas parce que vous avez euh, la, la, la série télé ce soir ou un film que vous vouliez voir, s'il vous plaît, je pense que votre vente immobilière elle est beaucoup plus importante qu'une série ou qu'un film qu'on peut revoir. Et euh, surtout ce soir vous allez apprendre. Euh, une, euh, vous allez reprendre euh, une dynamique, vous allez reprendre une, une vision de votre vente donc je ne peux pas vous motiver plus, je ne peux pas vous dire plus que ça parce que une vente immobilière c'est tellement particulier ça demande tellement un, un focus, ça demande tellement euh, de vouloir vendre son bien immobilier que moi je ne peux vous donner que euh, je peux vous montrer que la porte, vous savez dans dans, euh, dans Matrix à un moment donné à Neo euh, Morpheus lui donne euh, euh, deux pilules parce qu'il doit choisir ou bien il lui dit moi je peux te montrer que la porte et toi tu dois euh, la pousser et entrer c'est ce que en fin de compte euh, voilà tout motivateur va faire euh, pour, euh, pour les personnes qu'il rencontre et qu'il souhaite aider c'est vous qui allez passer à l'action mais vous ne serez pas tout seul et quittez l'isolement Apporter euh, une stratégie, avoir des outils, c'est ça qui fera que vous allez pouvoir vendre dans les semaines qui viennent et c'est vraiment mon objectif. Alors je vous dis à mardi soir, inscrivez-vous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus. Et là j'ai fait mon niveau d'énergie, mon niveau de motivation pour remonter. Je désacralise la vente dans les ans, quand même quelque chose qui est très pesant, parle de gros budget euh, et même moi j'arrive à le prendre comme un jeu. Non mais c'est une performance.